amis, nous avons entendu dire que la lave du volcan a détruit un pont, piégeant Matty le singe Nous devons l'aider Marcus peut refroidir les rochers encore chauds en utilisant son canon à eau pour que nous puissions atteindre le pont. Ensuite, Rocky peut réparer le pont afin que nous puissions secourir Matty le singe. Nous pouvons informer les singes que c'est dangereux en utilisant la sirène de Chase sur son camion. Et Stella utilisera son hélicoptère pour aider Rocky à atteindre le pont cassé. Pas de patrouille Allons sauver Matty le singe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 la capacité de chiot que tu as besoin d'utiliser. Bravo Continue de ramasser les friandises pour chiot quand tu les trouves le singe est pris au piège juste devant. Continue d'avancer et aide Marcus à refroidir les rochers encore chauds avec son canon à eau. Trouve toutes les friandises pour chiot que tu peux. Ces rochers sont trop chauds pour avancer. Marcus peut utiliser son canon à eau pour les refroidir. Choisis la capacité de chiot qui t'aidera à avancer. Pas de fait Vise avec le jet d'eau en déplaçant le joystick gauche. Hourra est presque, continue d'avancer Je détecte une empreinte de pâte dorée Quelque part ici! Tu as obtenu une empreinte de pâte dorée! Ramasse toutes les empreintes de pâtes dorées que tu peux trouver. Continue de ramasser les priandises pour chiots quand tu les trouves. C'est dangereux pour ces singes. Nous avons besoin de Chase pour les faire partir. Quelle capacité de chiot devrais-tu utiliser Très bien Maintenant, nous pouvons continuer Trouve toutes les friandises pour chiot que tu choisis une capacité de chiot que tu devrais utiliser. Pas de fait Vise avec le jet d'eau en déplaçant le joystick gauche. C'est chouette tu y es presque Continue d'avancer Bravo Tu as aidé Marcus à refroidir les rochers afin que Rocky puisse continuer d'avancer et réparer le pont pour que nous puissions secourir Matty le singe Rocky Continuons de suivre le chemin Choisis quelle capacité de chiot utiliser Escalade! Continuons d'avancer!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 Essaie de voir si tu peux toutes les trouver. On a obtenu les friandises pour Chio. Rocky ne peut pas sauter aussi loin Nous avons besoin que Stella déplace ce rondin afin que nous puissions continuer d'avancer Choisis la capacité de Chio qui t'aidera à avancer Très bien Maintenant nous pouvons continuer la capacité de chiot que tu as besoin d'utiliser. Tu as réussi. Pas de croyable escalade. Continuons d'avancer. Ramasse. Je détecte une empreinte de pâte dorée quelque part ici. Tu as obtenu une empreinte de pâte dorée. Matty a besoin de notre aide. Aide Rocky à réparer le pont pour que nous puissions la sauver.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 Une empreinte de pâte dorée Tu as réussi Tu as ramassé toutes les friandises pour chiot Choisis la capacité de chiot que tu as besoin d'utiliser Pâte croyable Aide Rocky à déplacer les pièces au bon endroit. Tu as réussi C'est chouette Tu as aidé à réparer le pont et sauver Mathie le singe Sain et sauve sur la terre ferme Aucune mission n'est trop dure car mes amis, ils assurent Tu as ramassé assez de friandises pour chiot pour gagner une friandise pour chiot en platine Tu as trouvé toutes les empreintes de pattes dorées et tu as déverrouillé une autre image Tu peux...